J'ai commencé à jouer avec Sabian en, en 4-85. Cette ride, cette chinoise, cette splash, euh, ces deux prototypes-là. J'ai fait des grosses scènes avec des gros artistes avec ces cymbales-là. Je joue avec ces cymbales parce que c'est celle que j'ai essayé à l'époque qui convenait. Avec ce que je faisais, j'ai joué avec beaucoup de chanteurs. Donc, euh, elles n'étaient pas bruyantes. Dès que tu les tapais, elles s'arrêtaient tout de suite. Euh, elles n'avaient pas un grand sustain. Quoi. Quand tu joues avec un chanteur, il n'aime pas que quand tu tapes la crache, et que ça résonne longtemps derrière, pendant qu'il essaie de faire un super truc d'amour, une phrase, là, et puis il entend ch de partout. Donc, j'ai préféré ces cymbales. Et aussi, parce que moi, je peux les jouer avec les doigts. C'est presque un gong. Et c'est beau quand tu fais une fin de morceau. Pourquoi elles sont tordues Parce qu'elles sont vraiment très. Elles sont très, très fines, quoi. J'aime bien quand ça ne résonne pas beaucoup. Tu peux jouer dans les clubs tu peux jouer dans les grands concerts. Moi, j'ai commencé à une époque où, euh, où il n'y avait pas euh, Internet et tout ça, au Cameroun, je suis camerounais. Donc, euh, on avait des, des pochettes de disques et on étudiait la pochette, mais on essayait de voir en dessous, même derrière la batterie, de, de Billy Cobham. On étudiait vraiment au détail le, le, le truc. Internet, aujourd'hui, ça aide vraiment euh, beaucoup à avoir des informations. je joue hier, à minuit. À une heure du matin, tu peux déjà regarder ça sur YouTube, dépliquer les plans qu'il a fait. N'empêche que je profite quand même de ça aujourd'hui. J'ai le old school et puis le, le no school, you know. À l'époque, tout le monde était en train de rêver, même la musique, le style de musique, le matériel était en train d'évoluer et tout. Donc, on grandissait tous ensemble, quoi. On allait dans la même direction tous, on était émerveillés. Aujourd'hui, un jeune lui dit « bon, je veux apprendre à jouer à la batterie ». Il va à la baguetterie, boum, il a une batterie super perfectionnée, moderne et tout. Bon, peut-être le prix va l'empêcher de... Mais quand même, il peut s'acheter une paire de baguettes et faire ça déjà, et commencer comme moi j'ai commencé. C'est par ça que tu commences. J'ai deux groupes en ce moment. Je monte un groupe de fusion avec un super bassiste, un super guitariste, Tom et Ranto. Et puis un DJ, donc je fais de la fusion et tout. Je suis en train de préparer les morceaux où je chante en même temps que je joue. Et un autre projet où je suis vraiment que chanteur. C'est-à-dire, je suis devant avec Arnaud Le chanteur à la batterie, Gildas à la contrebasse, Edouard Binot au piano et à l'harmonica. C'est des bons amis, en fait, quoi. Et puis, je, ils jouent bien, donc je serais à l'aise devant en train de chanter des belles chansons, quoi. Moi, pour moi, c'est les deux projets les plus importants en ce moment. Voilà. Je remercie euh, ces, ces merveilleux endroits qui nous accueillent, euh, le Drumming Lab. Je remercie Sabian depuis une trentaine d'années. Je remercie euh, pour euh, la confiance, depuis euh, maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années. Vic First, depuis une euh, vingtaine d'années aussi. Je remercie vraiment tous ces gens-là parce que je ne suis pas euh, qu'un batteur pour eux. Je, suis aussi, euh, je fais partie d'une famille, c'est des musiciens et merci beaucoup.